Bonjour, bonsoir à la famille. Avec plaisir, nous rentrons la caillou pour capable de poster Yon nouvelle émission. Est-ce que tout bagaille est en forme Alors, on trois petits dossiers qui viennent parler avec nous là parce que yon image qui arrive jeune moins. C'est une image kidnapping. Alors, on va analyser tout ça. Est-ce que c'est de vrai Est-ce que c'est pas une image qui est là longtemps Parce que ces jours-ci, on va dire, moi, prends un pile précaution, les images qui arrivent et jeune moins. Étant donné que c'est pas une image que moi t'ai gain chance, ouais, alors m'a posé tête moins question pour demander est-ce que c'est nouveau, parce que a un peu le monde qui déjà voyait image ça ben moins, et puis n'a pas gagné pour nous parler sous question bataille qui t'ai gagné hier en bas la ville, mes amis. Si nous, ouais, comment nest déployer déployé, mais, les m'a des sous vidéo, ça apparemment, ouais, c'est un paquet de petits jeunes, bon espoir pour mon alors c'est parti pour votre émission d'abord Fon dit que eh, par rapport à la vidéo ça qui veut je non, on nous a fait croire que c'est dans la zone Delma 31 est ce que c'est la vraie bon bah, gardez bien pour moi et puis euh, circulation en fait, a fait dans la roue à machine à marché moto à filet qui machine rouge les mêmes cap des sons ça semble à qui ont rave 4 et puis là et vidéo après le paraît est un peu granuleuse ça veut dire euh, au Pafin ou l trop bien, mais apparemment, il y a deux trois nègres qui descendent euh, dans un véhicule de couleur blanche. Et puis, il l'autre euh, véhicule noir qui parking sous chaussée. Et puis, il y nègres qui descendent avec gros amis importants sur le Et puis, il y a les amis qui ben, prennent citoyen. Mais il y a deux moun qui ont même eu les là. Et bien, moun sa a des couru. Là, citoyen qui tomber et eh bien ont levé ensemble avec lui et puis ont rabourelli il y le metté li dans machine. Nan. Mais pendant ça que ça a fait faut dire que gayé deux nèg qui campaient par l'autre balla rien, n'est pas capable dit qui bloqué et là oui ça. Bon, même là back back ça, en backup t'apparaît, j'ai l'impression que backup ça, il tape jeune en pile bagarre parce que il y a environ 5 nèg armés qui au même dans machine si là. Bon, nèg fini fin faire plan et puis sortent derrière machine blanc lui-même. On va regarder sous vidéo ça là. Machine blanche pral déplacer. Mon konn ou pa pa comprendre comment faire Neg yo konnen que genye caméra k'ap filme nan zone si la. parce que zone sa toujours genye caméra surveillance. Nay yo pa crainte, yo papa, peur, yo vini yo fè kidnapping yo papa et puis pita eux-mêmes, c'est eux même qui pral garder pou di "Calme monsieur. Garde gens font action mais négra tomber, me lever monsieur et puis nous allons avec les. Donc, on gade pour machine blanc lui-même, li, li aller et puis circulation reprend, euh, tout le monde tête fred, c'est comme ça la République a marché. Donc, mais comment, bagayoye n'importe où presse. vous veut dit on a marché nous, on doit en côté là, tête ou pas qu'à reposer, parce que à n'importe qui moment, mal fini capable de passer, s'entendait à la prend ou. Est-ce que nous comprenons? Donc next que vous des vidéos ça avec un peu de fierté pour dire que bah, on a réussi le coup et ça s'est bien passé à donc et à baout vidéo de charge. viré pour en bas la ville. Fon dit que ça fait deux jours de tension en bas la ville et je dis à la tout gagnant quelques petit coup de qui ont pété en bas la ville. Sous question quoi des bouquets, moi-même senti me baler de quoi des bouquets trop. Pour me dire la police si c'est pas fait film. C'est comme si je n'étais capable de dire la police, si ils ont pacte avec Monsieur Katsama Ozoyo, les gens ou mettre un t-shirt, les gens ne veulent pas tout, ils ont des zones pour tout le monde qui capable passer. Donc, je ne pas capable de faire une émission spéciale sur ce dossier-ci. Mais en était en bas la ville, Moi n'ai pas vu de vidéo qui arrivait jeune. Et forme femme me tout. Ça m'a regardé, là y a un petit jeune qui avait de gros amis dans le Premier constat que va le faire par rapport à vidéo ça. Nous proposons pour garder c'est que pas en bas la ville encore. Gagne en pile côté ces pieds bois qui levé là côté machine qu'on a passé côté monde qu'on a circulé ces pieds bois qui levé là par exemple on prend bon cathédrale ces pieds bois qui levé là. Ça veut dire zone ça vient transformer tant qu'on rager pas vi de vie encore dans la capitale pays d'Haïti. Vous ne comprenez pas. Ça, c'est capital en pays. Capital pays d'Haïti. Bandi, au avez Bandits Bandi, vous avez trouvé le matin, et soir. Et soir, avez gardé un barrage. Vous avez pris un de gap de filet. Vous avez dit g 9 vous avez dit 6G9. Mais de toute manière, c'est des bandits armés qui ont même un à là. Vous avez dit, mes amis. Vous avez même qui vous avez regardé ça. L'offre de regarder le question pour dire qui est bagay sa qui changé. Qui est ou même qui est à l'étranger, qui a, a baigné ben nan nostalgie, capable de retourner dans le pays d'Haïti. Ou même qui est dans une zone montale et la, qui est capable de faire un la caille. Tête charge. On garde dans la famille. semble que les barbecues occupent tout le Je n'ai pas de la pile de cartouche. part de que de la toute la part de de la part de la part de la part de la part la Est-ce que nous, est-ce que nous, est-ce que nous, est-ce que nous, est-ce que nous, est-ce est-ce que nous, est-ce que nous, est-ce que est-ce que est-ce que nous, est-ce que nous, est est-ce est-ce que nous, est-ce que que nous, est-ce nous, est-ce que nous, est-ce que nous, est-ce que nous, est nous, est nous, est-ce que nous, nous, est nous, est Bon, quatre idales. Jacques, nous, tu te connais, regardez, regardez, regardez. Est-ce que nous sommes Gardez, oui, regardez bien. Gardez bien pour nous. Est. Un baragère absenté là, un bagagerie, à Est-ce que nous sommes aller au a passe active C'est là, c'est 是 <laughs> <laughs> l'état haïtien qui te me dit ou alors elle dit l'état haïtien par le biais de nos dirigeants avant nous mourir n'a frappé par théorème condamnation de soi-même par soi-même par contre si nous comprenons ça me dit nou, quand même moi dit tout, monsieur me fait pays ça à lui a bien nous qui peut-être avant la mort a sous fauteuil roulant a bien nous qui peut-être avant la mort a regrette que y te dirigé pays ça y pas de faire rien Ap gen pile nan nou ka regrette que yo ta bay tout sa yo genyen pou yo mais hélas l'histoire déjà condamné yo parce que ou pa imagino ou même ki ont haïtien qui nan pays sa pou les gens de bagaille pour cautionner en bas la ville qui crase net pour cautionner tout ti jeune sa qui gen zame nan pour cautionner tout une série de comme ça ah non je pense que la nature ou bien l'histoire est pour poser aux questions. T'as Musique, musique, musique l'a dit. L'histoire va juger. Ah ouais. L'histoire viennent pour juger nous quand même. quitté avec... Rosemont euh, Jean avec Arabe, N'est-ce pas Parce que Jovenel Moïse semble c'est ton bon papa Bouillot. Eh bien, il toujours. A continuer calonner sous dossier Jovenel Moïse. Pourquoi? E, si on a un petit bout de justice, je vais arabe ça que Parce que Jovenel Moïse devine devant radioscope. On l'est. Avant le mourir. Ce n'est pas des bagayes, non? Il te mettait à terre. Ose mon jamb, par contre, si il bon job. Mais sous Jovenel Moïse, Ose monte à petit non? Mais ce n'est pas ça qui est le problème, non? Le problème, c'est que. On a assassiné Jovenel Moïse et jusqu'à présent l'enquête est dans impasse. Et gens qui te capables capable de faire fait manifestation, qui t'as dit non camper des barricades, les hauts pour voir nan mais Jovenel Moïse, baga après le pi bon. Et bien jeudi à la, maintenant qui s'ennuyait, li nan 138 good, grand mm -hmm, dollar américain. Sous Jovenel il était non 100 good, 110 good ap kalon et tout. Il était arrivé dans sa journée, je dis, mais, bah, pi mal. Donc, nous, tous les jeunes là, il ne pas bon pour les gens qui des barricades, il n'est pas bon pour peuple peuples. C'est ça qu'il faut, si les peuples crient, ils ont raison. Parce que c'est pour bon nous, li bon nous-mêmes qui sommes dans la combinaison, nous-mêmes qui avons ma la mais nous, quand nous dans 1000 dollars américains, ça ne pas déranger nous. Est-ce que nous comprenons? Heureusement j'en parle, non? Arabe parle, non? Parce que les jeunes là, ils bon pour nous? Bon. Nou, bon. bon. Nous sommes obligés, de jusqu'à présent. Mais ça qui fait mal, je ma regarde, je vais arrêté je suis méchant. je vais arrêter, je vais qui je vais arrêter, je vais pour je libération et je vais arrêter, je vais arrêter, je vais arrêter, je vais je je et puis, pour vos policiers, pour vos inspecteurs de police, qui tellement travaillent, nos communauté, ils ont tout pour nous, pour nous dire, pour nous dire, je rachète là, et puis pour ça passer comme une mère à la poste, c'est de décourager les gens qui ont fait c'est de décourager les institutions qui ont fait le travail, nous bien Nous-mêmes, au niveau FONOD, qui est le national des organisations de résistance pour être stable et démocratique, nous présentons ces parties, nos condoléances, à nous affamés, inspecteur de police, et nous demandons la police on mettre des égoïstes de, boys, de côté. Parce que ce travail qui est fait là, c'est la police même qui bloque, qui barre, qui fait des gens, des femmes, des garçons, qui ont aidé la police à mettre l'autre dans le pays. Hein? Mais la police barre, en comprenant si l'autre est venu, il pas faire. Alors ce qui n'a pas de victimes, chaque jour opération a fait, et puis bandit arrêté dans la base, dans la caserne, comme de rien n'était, comme si, une n'est pas la, la poste. Comment, pour gagner près de 12 à 14 000 policiers, et puis pour gagné dans tel quartier, pour personne ne pas qu'à le déloger, gagner à côté de lui. Et puis chaque jour, dans les routes, il ne faut pas aller chapas. Vous pensez, c'est frère nous policiers, c'est sœur nous policiers, c'est famille nous. Y. Nous ne pouvons pas accepter avec complicité politique de assassiner la police comme ça. Nous pensons que était très important pour nous de faire mise au point ça. Deuxième point pour nous finir, je dit dis avec eh, eh, la presse, pour la première fois, je me de nous pour nous amener enquête ça. Parce que moi-même, je suis un peu tout bon vu dans de la police. Je comme ça, Ariel, va le faire. Effectivement, nous qu'en Ariel Henry, mais dans notre poche. Et c'est Ariel Henry qui a poste, dit si کہens, que ce pas vrai. Mais pas que personne qui dit que ce pas vrai. Je dis Ariel Henry. Et l'ampliation, on parce que Jovenel n'a pas de L'aide que l'a avons, elle prend, fait. Claude Joseph, qui est le premier ministre, papier a cherché. C'est Jovenel Moïse dans la soirée. Papier et nom ça, Joe, Badjo tap chercher, c'était ampliation. Ça te fait dit, c'est après un peu de démarche nous vîmes établir que monsieur a ampliation. Pour te faire ampliation, le président a invité Ariel pour te installer le vendredi. Ariel a dit non quitte l'installation pour en l'installation. Tout ministre qui, qui, qui prene investit, qui compte sur l'installation, il y a une ampliation pendant pendant y a installé. Ou pas qu'il y a une ampliation, si vous ne pas installé le Jovenel Moïse pas peut pas Henry. Comment le Henry faire fait une ampliation avec le Jovenel Moïse dans la soirée pour le présenter le Claude pour que Claude soit le premier ministre? Nous avons dit ça. Quand elle y a une ampliation avec le Jovenel, Or, tout le monde cherche des documents, c'était l'ampliation. Et ça, même SPFD a travaillé sur l'enquête de Jovenel Moïse. Au courant, le juge a pu tout cacher. Parce qu'il a tapé en comprenant Ariel Henry pour le rendre au service. Ampliation, mais Ariel Henry, maintenant il faut expliquer le pays, il faut expliquer la nation, comment il fait l'ampliation parce qu'en aucun cas on est qui directeur général qui nomme la grande ampliation pendant il vient installer comme directeur général un ministre qui pour le grande ampliation c'est pendant l'autre ministre qui charge vient faire installation nan, et puis tout bail ampliation c'est ça que à partir de la confirmation vous il fait photo avec lui pour pre garde regarder toute cérémonie d'installation Ministre, premier ministre, ou après président, pendant la paix, l'ampliation, et puis qu'on y a fait photo nou même, ensemble. Nous-mêmes, ensemble d'organisations, nous lançons une mobilisation sans camper pour arriver là. En ce sens, le 5 août, nous avons eu un rassemblement qui prend qui le bout devant le bureau BUNI. BUNI, c'est une organisation qui a participé dans tout le monde de nous avons ça la passé à Mali, nous avons ça la passé au Congo, nous avons ça la France dans différents pays. En tout exemple, au Congo, les Nations Unies, ministre, comment mission Nations Unies au Congo, ils ont découvert ce qui a alimenté les rebelles pour justifier la présence au Congo. Et c'est ça que ouais, Goma, Goma, population Goma après la rue. Vous pouvez mettre des fesses, vous pouvez mettre des machines, vous pouvez mettre des parce que vous pouvez mettre des miels, vous pouvez mettre des fesses, vous pouvez mettre des fesses, vous pouvez mettre des fesses. Lorsque nous gardons, Mali, gouvernement transition malien, gardons l'attitude de ce qui a fait face aux missionnations so Zinine qui est au Mali. Tout les personnes qui nous ont dit, nous le président Basz Arabe. Je vous dis à nous devant Mikola Presse. C'est pour nous qui à dénoncer l'assassin criminel de la qui est au Ariel Henry, qui est tête l'État, qui continue à assassiner les pays qui continue à mettre de l'eau dans les yeux des pays Chaque jour, ces cadavres n'ont pas Chaque jour, ces un accès nous au Capon. Oui. Je dis à nous déclencher, assassiner tout assassin qui assassiné le président Jovenel Moïseau. Je dis à nous connaître. Bataille, saint Mandiboua Kaïman qui était 14 août 1791 il n'y a pas de fait pour Reginald Boulos, il n'y a pas de fait pour Ariel Henry, Akakoli Krio, André Michel, Majorie Michel, il n'y a pas de fait pour l'équipe sur Libanais. Je dis à nous, mêmes ne pouvons pas ici, prenez ce Je dis à nous, nous sommes pour nous bénir tous les assassins. Opération bénir n'importe quelle machine, si nous sommes bénir, friter nous Parce que je dis à nous, nous ne pas quitter le à à passer comme ça a dit, sans nous accouler, matin, midi et soir, nous ne pouvons pas manger, nous ne pouvons pas dormir. Mathémitier, soir, c'est frère l'accès nous y C'est cadavre, nous avons compter. Je dis à nous, nous-mêmes, nous devons Nicolas la presse pour nous dire, opération 4 tout toute boîte l'État. Je dis à l'éfantôme 709, tu es besoin président Jovenel Moïse, gouvernement Jovenel Moïse. Nous es bien de toute qualité, Galilde, tu es affronté, président Jovenel Moïse, jusqu'à ce qu'il arrive à tuer. dis à nous, dit le bataille ne va pas prendre de démontrer. bataille ne va pas salines nous. C'est le monde qui va fait pour Ariel Henry, Ari, il va être fait pour Reginald Boulos, il va être fait pour Dimitri Vaux, qui est à l'étranger, qui programme un kidnapping 24 sur 24. Je dis à Madame Larim la qui mette le pe, peuple en l'insécurité, qui mette un kidnapping 24 sur 24, récompense si c'est renouvellement le mandat pour un an encore. Je dis à nous dire, opération 4 d'Arseboisat, comme nous tendons des assassins pour le gouvernement Ariel Henry, Ari, mettez le mandat de là je me est-ce que pour la avec est-ce que voler avec je dis à si c'est ISO qui signe le mandat parce que je connais Iso saisi par terre de je à si qui signe le mandat Je suis prêt pour pour juger parce que est plus clair que Ariel Ariel ils sont assassinés son ils sont kidnappés. je dis à nous lever Levez campé avec épée, nous n'en levez lève avec poudre, nous n'en Cherchez côté pour la machine, nous n'en menons. Cherchez Jolio, flitez-vous dans notre Je tiens à nous 21 e siècle. Vous pouvez vous faire un mourir aux abois. Je tiens à nous garder 5 jeunes garçons qui ont été dominés devant votre cahier. Ariel Henry, vous avez machine blindée. Elle a assassiné les Je tiens à nous défendre pour la presse. Pour ça dénoncer assassins et nous disons Ariel Henry, vous contre. Je vous fais la tour, dans nous devons jouer à l'école. n'a le petit peu de, de bah sur 14 août. n'a devant, en papa de Saline. Dans le chôte-masse, sous-plas chôte-masse. Pour nous demander à Papa de Saline. Pour nous force. ça nou Pour nous demander à Papa de Saline, pour nous faire nous faire nous faire il ne pas fait pour original Boulos. Il ne faut pas faire pour Ayelori. Il ne faut pas pour André Michel. Qui dit, nous devons aller à de nous bien. Oh Je dis à nous, André Michel, c'est un cortège. Qui est André Michel? Qui est pays Qui est Ande Michel? Qui Jodi a nous dit, nous avons 10 faits dans C'est 10 La guerre, comme la guerre yo, yo, Pour rien, pour nous donner, pour nous donner justice pays, pour nous donner libération pays. Et nous avons tout tous les femmes qui ont 4 coins dans l'international. J'ai dit à nous nous mis 5 ensemble pour nous faire bataille. La bataille à Marseille en Haïti. Nous avons 4 coins mondiaux. Continuez la bataille. flamme vos nous, pour nous dire, quoi, groupe nous, tout cas, merci la famille. en toujours, un maximum de commentaires, pas maximum de Ah, mais nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, pas nous, à la chaîne nous, nous, nous, nous, pas nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous,